Joe Biden arrive euh, à la Maison-Blanche dans des conditions qui sont très difficiles. Il arrive à la Maison-Blanche face à une Amérique euh, divisée, une Amérique où euh, la coalition républicaine est en fait solide, puisqu'on a bien vu que euh, Trump a augmenté, a amélioré son score par rapport à 2016, et pas d'une façon légère, mais Trump a augmenté son score de 9 millions de voix. Donc, le défi pour Biden va être d'essayer de trouver un moyen de réunifier l'Amérique autour de projets communs. Et dans les circonstances actuelles, je pense que cette tentative va être extraordinairement difficile, voire impossible. Euh, je pense en particulier que l'administration Biden va avoir fort à faire avec le Sénat, qui va vraisemblablement sous réserve des résultats de deux élections en Géorgie, ce Sénat va rester républicain. Et euh, les Républicains ont toutes les raisons pour essayer de, de gagner du temps, pour essayer de, même de, de penser leur plaie électorale, puisqu'il y a beaucoup de tensions au sein du Parti républicain. Au moins pour ces deux raisons, les Républicains ont tout intérêt à faire une une union de façade avec un bouc, émis un bouc émissaire tout désigné, qui est l'administration Biden. Donc je vois l'administration Biden qui, dès le départ, va être dans une situation très difficile. Je vous rappelle par ailleurs que euh, Biden s'est présenté comme étant un président de la transition. Un président de la transition, c'est-à-dire quelqu'un qui, par définition, n'envisage pas d'être candidat à nouveau. Donc, il se place lui-même dans une situation très difficile. Et euh, je crois qu'un des tout premiers éléments, un des tout, une des toutes premières initiatives de la présidence Biden va être d'essayer euh, d'assurer le futur. Peut-être, c'est une hypothèse, hein, il me semblerait vraisemblable que euh, Biden donne un rôle important plus important que d'habitude, euh, à sa vice-présidente, à Kamala Harris. Le vice-président, en l'occurrence la vice-présidente, a le plus souvent un rôle très réduit dans la vie politique américaine. Je pense que Biden va peut-être rompre avec cette tradition en essayant au contraire de donner le maximum de visibilité à sa vice-présidente afin de, de projeter l'image d'une administration qui ne va pas être une administration simplement qui, qui cherche à, à revenir au passé, à revenir à l'avant Trump, mais une administration qui, au contraire, se projette dans le futur, essaye de dépasser Trump. Et je crois que euh, Kamala Harris peut être en position de représenter ce pari sur le futur.